Je voulais vous montrer aussi, en fait, euh, les pommes de terre en fait que je, je stocke dans des petites caissettes. Euh, donc, euh, alors en principe, il faut laisser les pommes de terre à la lumière euh, pour qu'elles germent correctement. Donc euh, moi, en fait, je les ai laissées dans mon garage euh, et euh, c'est euh, comment Il n'y a, a pas du, enfin il n'y a pas vraiment de lumière. Il y en a un petit peu de temps en temps, bien sûr. C'est pas parfaitement euh, Comment euh, c'est pas parfaitement noir en fait le garage. De temps en temps on ouvre la porte et tout ça. Et, euh, et donc euh, bah en fait euh, on peut voir que les germes se sont développés quand même. Donc en fait je vais les laisser là et euh, je les planterai à partir d'ici. Je vais les je vais les laisser continuer à se développer. Donc je vais je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait l'année dernière parce que ça c'est des, des tomates des pardon. Ça ce sont des pommes de terre que j'ai achetées sur la bonne graine, euh, donc c'est toutes des pommes, de, des pommes de terre bio, euh, donc je les, je les ai récoltées l'année dernière, alors c'est qu'une partie hein, parce que bien sûr euh, j'en ai, euh, ai mangé pas mal déjà. Mais bon, il m'en reste encore beaucoup. Et donc, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai prévu de planter. Alors, je pense qu'il va m'en rester, je vais sûrement en donner. Parce que là, ça va vraiment m'en faire beaucoup. Donc, je vais vous montrer les variétés que j'ai. Et je réfléchirai à si je les conserve toutes ou pas. La première variété que j'ai faite et que je refais régulièrement, qui est vraiment très peu sensible au milieu, c'est la Mona Lisa. Donc, vous voyez, les... Comment les, les germes sont déjà euh, sont déjà pas mal. Hein. Donc euh, c'est suffisant pour, euh, pour pouvoir démarrer. Il y en a qui sont un peu plus grands que d'autres. Donc euh, voilà, je vais les laisser pousser euh, tranquillement. La deuxième variété, donc, c'est donc les carolus. Donc les pommes de terre carolus. Donc vous voyez, le, le, la, la, la taille c'est à peu près ça. Hein. Ça ou ça, donc c'est pas extrêmement gros pareil on voit que voilà les germes sont bien sont pas mal bon la mona lisa là c'est du, du plan donc euh, j'en ai plus d'autres c'est un peu plus c'est plus gros hein. c'est quand même plus comme ça la mona lisa en temps normal que, que ces petites qui sont plus pour le plan donc à côté de ça j'ai la désirée donc ils sont déjà aussi d'une taille un peu plus un peu plus sympa donc voilà c'est c'est à peu près ça. Donc là, j'en ai les plus petites que j'avais prévues au départ pour le plan. Et les autres ont germé aussi, donc de toute façon... Et les pommes de terre, en fait, que j'ai préférées, que j'ai lancées l'année dernière, donc, ce sont les pommes de terre Sarpomira. Donc, voilà, on voit qu'elles sont quand même assez grosses au niveau... De... Enfin, ça, c'est les plans que j'avais prévus. Par contre, on peut tomber sur des pommes de terre facilement, euh, qui peuvent être de cette taille donc vous voyez, euh, par rapport à ma main donc c'est quand même assez gros hein, et ça c'est les plus petites hein. euh, donc j'en ai eu qui étaient vraiment énormes j'en ai d'autres bon, euh, voilà, c'est un petit peu difficile à, à voir donc euh, j'en ai eu vraiment beaucoup beaucoup de cette taille donc vraiment... Euh, J'essaie de vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc, les Sarpomira, en fait, elles sont théoriquement insensibles aux milieux, à toutes les formes de milieux. Donc, euh, voilà, c'est vrai que j'ai découvert ça récemment. Et, euh, et donc, euh, ben, j'ai conseillé Permagaya qui, qui, euh, qui, qui va en faire aussi cette année. Donc, euh, moi je vous conseille en fait ces pommes de terre-là. Pour les frites, elles sont vraiment très bien. Alors il faut regarder en fonction de ce qu'on veut faire. Je crois que pour les gratins, ce n'est pas, pas terrible. Donc je les ai pas utilisées en, en gratin. Je vais plutôt euh, utiliser la, la Mona Lisa, je crois. Qui est plus adaptée pour les gratins, les plus polyvalentes. Mais euh, bon, tôt, pour tout ce qui est euh, frites et purées, je crois. Euh, franchement, la, la Sarpomira... C'est vraiment une super pomme de terre et vraiment, je vous dis, elle est vraiment euh, très peu sensible à, pas, à, à les annoncer comme totalement insensible. Mais bon, je me méfie toujours de ce, de ce type d'annonce qui pourrait être un peu, un peu trop marketing. Mais euh, bon, euh, en tout cas, moi, je n'ai pas constaté de problème là-dessus. Pas, pas constaté de, de point de milieu, mais même les autres, hein, les désirés, alors les Carolus aussi apparemment sont très euh, très peu sensibles au milieux donc toutes celles que je prends en fait euh, je préfère me m'éviter des problèmes donc euh, je, je prends toujours des pommes de terre qui sont peu sensibles voire insensibles euh, selon euh, selon le, le, le, le comment le, le fournisseur euh, bon j'ai fait plusieurs recherches sur internet effectivement elles seraient vraiment euh, totalement insensibles à toutes les formes de milieu mais bon voilà euh... Il suffit d'une fois pour que ça se produise quand même. Donc euh, voilà, bah, si vous voulez euh, planter les pommes de terre cette année et que vous n'avez pas encore vos plan, moi je vous conseille de vous rendre sur euh, la bonne graine ou sur d'autres. Je crois qu'il y en avait aussi chez Boumou euh, ou euh, la ferme de Sainte-Marthe, je crois, je ne sais plus. Mais euh, en tout cas, ce n'était pas indiqué que ces, ces pommes de terre là étaient bio euh, sur les autres sites. Donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur la bonne graine, qui en plus, au niveau prix, était pas forcément beaucoup plus cher. Je crois que les prix sont à peu près les mêmes, mais comme j'avais la mention pomme de terre bio, je préférais les prendre sur la bonne graine. Donc voilà.